Nina, okay. ans, Bonjour à tous Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir les des oeufs Kinder, Kinder. Surprise sur le thème de Pâques. Allez-y les filles, ouvrez-le et, oui. et, et choisissez vos quoi. oeufs sans vous chamailler s'il vous plaît. Oh, il est dur à faire. Oh, oui. Attends, je sais. Yeah. Ah moi j'en ai oh l'eau ah non attends, je vais beaucoup attends maman maman c'est super bien oh je non d'accord oui. je suis je voulais juste aider tu sais oui, sérieux voilà mes oeufs voilà mes oeufs il y a la poule avec des pâtes mettez moi ça là ici comme ça on verra mieux Regarde. Et la, poule. la petite poule. Le petit mouton. La petite. Et la petite coccinelle. Et le petit oui. lapin. Oui, moi je vais mourir. Est-ce qu'on va quoi Le petit lapin. Et, le, et après la poule. Chocolat. la poule. La petite poule. J'aime bien le chocolat. Et tu as quoi Il et après, et après ça a pas ça Voilà les filles Allez c'est parti Ouvrez tous vos œufs. Alia tu n'as pas attendu le top départ Mais c'est pas bon <rire> oh. oh trop lapin C'est quoi C'est un petit lapin Attends. Oui c'est un petit lapin Vas-y Fais la construction et puis tu me montreras après ah, euh... ah. Salut. Tu veux que je t'aide? Oh. Il était mort à mettre le dedans. Oh, oh, c'est le petit lapin. Il est trop chou, il est trop chou. Ah, L'oubli a disparu? Oui, oui, il est. Il est disparu. Il est disparu par-d'accident. Aïe, On met comme ça? moi, moi, que je vois. Il fait voir la notice. Et derrière, c'est derrière. Oui. Derrière. Alors, il y a un petit c'est quoi Un petit renard. Moi, je vais regarder derrière. C'est comme... Voilà. comme ça. Est -ce que oui, ça? Bah, alors, attends. Tu as bien fait. Hein. C'est très bien. Tu as fait... Euh, non, t'as fait à l'envers, chérie. Alors. Hop. C'est d'abord. Alors, attends. Mais d'abord. Euh, euh... Et voilà, attends. Attendez, les filles. Ben, Attendez-moi, je peux pas être. Et moi, il m'a dit bon sur Attends, château. Attends. Voilà. Et après. Euh... Et après, et après. Eh l'étape étape 1, l'étape 2 Et le lapin étape 3 Alors, On a une donner, donnée Et voilà Et là, il y a un petit lapin Il y a un petit lapin Voilà comment il va chacun. Tu mets d'abord ton doigt dedans ah, comme ça et après, tu mets l'autre. Toi, fais voir là, ton petit lapin. Là, il oui. lapin. Il y a des lapins. Allez, on va lui. Hop, le petit face d'oubli, elle a eu un petit lapin à construire. Oh. Et les deux. Regarde. Super mignon. Ah, oui, c'est si. ça Oui, c'est si. Oui. Hop. Connu, oui. Allez, deuxième oeuf. Il faut mettre tout ce que Regarde. C'est ça. oh. C'est le lapin. Oh. Ah bah dis donc, regarde ça, oh, ce petit lapin. Petit collègue. Oh, c'est très vite là-bas. On les chats Oh non. Bah non, on l'a déjà eu ton lapin. <rire> Donne-moi la notice de montage pour et que je y comment. Oh là. Non, c'est pas celle-là. vas-y. Regarde. Bon, voilà, c'est de toute façon, c'est pas, pas très compliqué. C'est deux petits éléments à assembler. Et ça nous fait un beau petit lapin qui offre une petite fleur. On peut le construire, ça Oui, je vais le construire. Pareil pour le petit rap, lapin rappeur. Non, c'est pas le rappeur, lui, c'est qui euh, Je sais pas qui c'est qui Celui-là qui joue au.. Je sais pas, il joue à un jeu avec une balle. Ça, tu peux le construire, ça, dur, il être... Attends, chérie, deux minutes. Oh comment ça c'est trop dur. Voilà. Maintenant ça. Oh. oh ça, ça me dit quelque chose le dragon. Tu as la notice ou pas Et nous la notice Non, la elle y a à toi la notice de ton dragon parce que non, moi... C'est euh... pas ah. Là, une, une là Dans, dans celui-là, là, le jaune ouais. Ouais, Oui. Est oui, il te dit un oui. truc. Allez, allez. Allez, t'as pas en l'air. dragon Ah, c'est pressé, Alors, <rire> attends on met d'abord ça Allez. Voilà. la deuxième ici Oui, il y a mon petit chat voilà après on met le devant je suppose. Euh, alors attends je me suis trompée alors il est bon chocolat je suppose qu'il est bon Ouais. Je te construis ton dragon. Oh trop Oh mince. Oh mince elle a. Mmh, oh c'est pas de Oh pas de façon. Oh pâte, pâte. Merci. Voilà. Et Ah c'est pas facile hein Non mais laisse Loubi il est vers moi pas c'est que j'arrive pas le Oh bah, bon, bah je sais que je m'inquiète pas chaton avec toi C'est gentil mais problème voilà oh. On va y arriver le petit gâteau a rien de pas. <rire> c'est dommage, il est, il est pas assez Ça y est, oh, ah. à chaque fois il perd une <rire> oh, Il y en a un pour faire non, un. non, non, non, il n'y en a pas ah. Voilà, un petit peu compliqué Mais on y est arrivé quand même hein. un Tiens chéri, c'est bon vous avez ouvert tous vos... Ah bah tu l'as construit toute seule Aline en aïe Tu al... pas Non mais, Un mais petit poussin Mais je poussant. pensais qu'il n'était pas sur la notice Parce que je vous oh, l'ai dit... Et... Mmh. Mmh. Il, Il le le chocolat. mangez chocolat On tous Hop oh, Mais bah, Allez, vous oui. pouvez manger le chocolat Ça ouais. c'est pour papa Ça c'est pour, pour papa Alors, mangez le chocolat oh. Moi, je vais du chocolat. Non, t'en veux pas, ce soit du chocolat Non, t'en veux pas, parce un ça me pique ici. Ça me pique. Oh, oui. Mmh. T'as mal à la soif. Regardez ce qu'on a eu. C'est mmh. tout ça. Mmh. Oui, c'est du gravier. Mmh, oh, oui, oui, c'est un morceau. Je vais essayer. Bon, et eh bien, si mmh. tout était arrivé, mmh. bien. j'espère que la vidéo. Vous sera plus. Mmh. Les filles, ça vous a plu, Fou Oui. Ouais. Ouais. <cute> Elle va jouer avec son petit dragon. Et ouais. Alia avec son petit renard. Vous allez jouer. Allez-y, jouez à la bataille. <cute> ouais. Alia a mangé le dragon. <cute> vous, non, il voulez cracher du feu. Oh, tu lui as mangé, tu lui as mangé. tu lui as mangé une aide. Salut Nara, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus n'oubliez pas de vous abonner à notre vidéo. Merci à tous, A ouais. bientôt. Ouais. Ouais.